Je suis sur le terrain en tant que responsable de l'ONG en priorité, parce que le but, c'est de montrer l'exemple. Et en, notre population ne peut pas euh, courir un certain nombre de risques. Et pendant que nous, qui nous disons euh, des défenseurs de notre population, des défenseurs du continent africain, nous serions au fond de notre salon, euh, en train de les laisser euh, risquer justement ces choses-là. Il faut préciser que nos populations n'ont pas de gants, n'ont pas accès aux masques, les populations les plus précaires. C'est juste la bourgeoisie et à minima on va dire à la classe moyenne dans nos pays qui ont six classes moyennes il y a qui ont la possibilité d'avoir accès à ces masques et à ces supports sanitaires mais le reste de la population n'a pas accès à ça et malheureusement le prix qui est donné parfois c'est du 1000 francs du 2000 francs CFA euh, tout le monde n'est pas prêt à ça et dans les quartiers où on va les trois quarts des, des, des gens n'ont pas ça donc il est de notre devoir de les accompagner et de leur rappeler que la solidarité peut être aussi africaine c'est un travail de terrain et je suis très fier que dans la plupart des pays d'Afrique francophone, eh bien, cette démarche-là puisse être effectuée, que les gens voient que Urgence Pan-africaniste est à leur côté. C'est une étape, quelque part, qui est la continuité de tout ce qui a été fait depuis le départ, parce qu'on a toujours été dans cette logique. Et c'est partant de ce principe-là qu'on s'est fait entendre. l'agence panafricaniste est une organisation qui a été créée en décembre 2015 à Dakar par des pharmaciens, par des activistes politiques, par des politologues, par des journalistes qui euh, ont compris très tôt que en ce début du XXIe siècle, la population ne peut compter que sur elle-même, qu'il y a un délitement de nos élites plus que jamais, qu'il y a une déstructuration de nos États, un effondrement des valeurs morales, un effondrement de nos institutions qui laissent la population livrée à elle-même et donc par conséquent nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Et c'est en ce sens-là que nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on soit capable d'être dans une logique d'autodétermination et je précise d'anti-victimisation. Parce qu'il y a malheureusement, quand on mène ce combat panafricaniste, une propension ou un combat pour la cause de notre peuple de manière générale, une propension qui consiste à être dans la constante victimisation, à dire que le problème c'est l'autre, mais à ne pas nous remettre en question pour proposer des alternatives, qu'elles soient politiques ou économiques. Et dès le départ, nous, on a été dans cette logique de prolonger la réflexion de Julius Niéré en ce qui concerne Mouchama, en l'adaptant au contexte du XXIe siècle face au globalisme néolibéral, en promouvant donc par conséquent ce que l'on appelle le solidarisme endogène, que, que l'on appelle dans ma langue en fond l'alodo. Et alodo, c'est justement être dans cette logique de l'entraide, et c'est quelque chose qui était plus que jamais inhérent aux valeurs endogènes africaines de manière générale. Donc on agit sur le terrain de l'autodétermination à travers les actions justement politiques souveraines contre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 Kémy Seba l'a encore fait savoir au cours des meetings tenus hier soir à la maison du peuple de Ouagadougou. Pour lui, la France-Afrique est une thématique générale avec des sous-thèmes comme le franc CFA qui constitue un blocage à l'indépendance réelle de l'Afrique. Le point de meeting avec Amado Ilboudo et Abdul Rasmane Ezongo. Le point levé est fermé, les yeux aussi, concentration maximale et Kémy Seba prête religieusement attention aux titaniers. L'hymne national burkinabé, entonné par un large public indifférencié, apparemment acquis et conquis à la fois, et dont le silence demeure singulièrement bruissant de colère. Ils sont morts pour que nous puissions marcher, et nous marcherons pour que nos enfants puissent demain courir. Nous n'avons peur de rien. Amen. <laughs> qu'on a été l'organisation, en ce début du XXIe siècle, l'organisation africaine qui s'est le plus fait entendre sur cette question, qui en tout cas mené la barque, et autour de nous se sont agrégées beaucoup de structures, et c'est positif parce qu'on sera toujours plus fort en étant nombreux. D'accord On a initié le front anticolonialisme français, qui a été connu sous le nom de front anti-CFA, qui, quelque part, a grandement contribué à l'avancée, même si on est toujours à mi-chemin, du combat contre le front CFA, disons les choses telles qu'elles sont, en réunissant une grande partie de la jeunesse africaine sur ces questions. Euh, à côté de cela, on a été dans une logique, là encore une fois, de justice sociale, en proposant des programmes de microcrédit via le programme Alodo, justement, de microcrédit sans intérêt auprès des mères de famille en état d'extrême précarité. Et enfin, on a été dans cette démarche de reconstruction économique aussi, d'accord, et de solidarisme endogène, par le biais de, de l'ouverture de la création du Centre commercial de valorisation de la production africaine, un centre sans charisme connu sous le nom de Centre Panaf. Parce qu'on ne peut pas simplement être dans une logique de dire ah, « à eux ce sont les méchants, à ah, eux nous colonisent, à ah, eux euh, ils nous envoient leurs camelots qu'on qu doit consommer, etc. » Il faut qu'on puisse aussi être capable de valoriser notre production. On ne peut pas toujours être dans un combat euh, adolescent sur le terrain politique. Je pense qu'en ce début du XXIe siècle, le panafricanisme mérite le meilleur. Et le meilleur, c'est de montrer qu'on peut être dans une dynamique d'aide responsable en s'opposant, clairement, face à tout ce qui ne va pas sur le continent et dans la diaspora, mais surtout en proposant, parce que c'est sur les propositions qu'on nous juge aussi. C'est vrai, c'est vrai que dès le départ, en ce qui concerne la lutte contre l'esclavage des haratines en Mauritanie, l'ONG Panafricaniste a été l'organisation panafricaniste et l'organisation africaine non-mauritanienne qui s'est le plus fait entendre sur ces questions, on a mobilisé nos forces, nos ressources pour accompagner euh, donc, euh, les mouvements abolitionnistes qui luttaient contre l'esclavage des haratines en Mauritanie. Les haratines, ce sont les berbères noirs qui sont malheureusement esclavagisés par euh, la minorité beydane, même si la situation a prétendument évolué dans la forme, dans le fond, on reste toujours dans des rapports de servitude et on a mené ce travail. Et je pense que les choses sont très complexes et que ça ne peut pas se faire de manière binaire. Très clairement, déjà d'emblée, on va commencer par l'OMS, euh, le business et le terrain de jeu prioritaire et principal de l'OMS, c'est l'Afrique, d'accord Puisque qui dit euh, Afrique, qui dit paupérisation, qui dit pauvreté, dit facilité pour les maladies de se propager, puisqu'il n'y a pas des systèmes de santé bien implantés. Donc par conséquent, c'est là où l'OMS peut planter ses programmes, poser ses programmes, faire ses tests, faire ses séries de vaccins, etc., etc., etc., sans être dans un complotisme de bas étage. Mais c'est quelque chose que l'on doit concéder. Et ce n'est pas le Barack Obama de l'OMS euh, le, le président actuel de l'OMS, qui est un Éthiopien qui aime son peuple. Euh, je suis convaincu, mais qui malheureusement euh, est pris en tenaille entre euh, l'amour de son peuple et euh, son ambition euh, d'exister socialement dans les institutions internationales. Or, par essence, les institutions internationales ne vont pas dans le sens des intérêts de nos populations et elles sont contre qui dit institution internationale dit globalisme, qui dit globalisme dit néolibéralisme euh, uniformisé de manière générale. Et ça va donc par conséquent plus que jamais contre les intérêts des nations qui se veulent être souveraines et des peuples qui se veulent être souverains. Donc il y a, il y a un problème de fond sur ce terrain-là et bien évidemment l'OMS euh, agit euh, comme euh, quelqu'un qui ne veut pas lâcher son steak. L'Afrique est son steak, ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est que je pense qu'il ne faut pas minorer du tout le risque de maladie parce qu'on n'a pas les outils Aujourd'hui de mesures que les autres nations ont. Ça, je pense qu'il faut qu'on se le dise. Il ne faut pas qu'on oublie que par le biais des des, des des institutions internationales justement et par les plans d'ajustement structurel, la privatisation des secteurs vitaux comme les secteurs de la santé, etc., font que nos populations de manière générale n'ont pas l'habitude d'aller à l'hôpital ou d'aller voir le médecin. Ça coûte cher. Il faut qu'on se le dise. Et donc par conséquent, bon nombre de personnes qui peuvent être malades ou qui sont malades ne vont pas toujours se signaler auprès des autorités médicales de manière générale ou des autorités politiques de manière globale. Et donc cela fausse aussi, à mon sens, beaucoup le, le, le terrain des, du risque de maladie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que malgré tout, l'Afrique sera, même si elle court des risques beaucoup plus grands que ce que l'on peut penser, l'Afrique sera beaucoup plus épargnée, à mon sens, par cette maladie, par rapport à ce que des, des, des régions comme l'Europe, l'Occident de manière générale, ou les États-Unis, ou la Chine ont pu connaître. Pourquoi Parce qu'il y a un phénomène chez nous qui s'appelle la résilience. Et la résilience, c'est quelque chose qui est plus que jamais présent chez notre peuple depuis l'esclavage, depuis la colonisation. On a cette capacité, dans la grandeur de notre peuple, à absorber les drames, à absorber les épreuves, et à devenir plus grand malgré celle-ci, et à continuer notre vie. Ça, c'est quelque chose qui est réel. D'ailleurs, j'écris beaucoup en ce moment euh, euh, sur cette question, peut-être dans le cadre d'un prochain ouvrage qui sortira. On a cette capacité à absorber les choses et à continuer notre vie. Bien sûr que euh, ça blesse, bien sûr que ça bouleverse. Mais au bout d'un moment, les choses se remettent parce que notre peuple est un peuple de vie. Donc, il y a euh, un certain nombre de facteurs structurels et de facteurs sociaux qui font en sorte que notre population euh, va peut-être être beaucoup plus épargné que les autres régions du monde sur cette question du Covid-19. Et donc, il euh, y a un travail de fond à faire. Ne minimisons pas les risques, mais il faut avoir foi en notre peuple. C'est ce en quoi je crois. Tout d'abord, en tant qu'Africain, dès lors que j'entends qu'un État africain euh, trouve un remède contre le Covid-19, je ne peux être que heureux et fier. Heureux et fier. Parce qu'on est toujours inondé par les mêmes médicaments qui viennent de Big Pharma, du, du, du lobby euh, militaro-pharmaceutique, il faut qu'on se le dise, parce que c'est un lobby de guerre en réalité, quoi qu'on en dise. Euh, et qui veulent nous, nous envahir de leurs médicaments, bien souvent vendus à prix cher en Afrique et bien souvent proches de l'état de péremption, qu'on ait enfin des produits souverains, des produits venant des Africains et qui vont dans le sens de permettre aux Africains de se soigner pour eux-mêmes, par eux-mêmes, moi c'est quelque chose qui me parle. Donc, Je suis, euh, je suis touché, j'ai été très ému j'ai entendu que le Président Malgache a pris ses responsabilités face à ces recettes médicales qui existaient depuis longtemps. Hein. Je veux dire que l'Artemisia, ce n'est pas apparu en, en 2020, il faut qu'on se le dise. Et nous-mêmes qui vous parlons, le Centre Panaf, euh, on vend l'artémisia depuis la, la date de création de, du Centre sans Sankaris commercial qu'est qu le Centre Panaf. Donc ce n'est pas quelque chose qui a apparu euh, au, en 2020 avec le Président Malgache. Par contre, en tant que chef d'État, il a pris sa responsabilité et ça, c'est quelque chose d'honorable. Maintenant. Maintenant, il faut, parce que moi je fais partie de ceux qui croient, en, en, en, je vous le dis clairement, je ne vais pas le cacher, qui croient en l'efficience de ce produit, je veux le croire, mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'il y ait des tests scientifiques euh, qui soient effectués par des scientifiques et des chercheurs africains patriotes, non corrompus par Big Pharma ou par euh, l'OMS le, le, de manière générale, et des tests qui soient faits sur euh, une grande échelle de patients, d'accord, et que l'on voit... le. le, le ce que cela entraîne, de telle sorte que l'on puisse fièrement par la suite montrer que ce produit marche et faire taire tous ceux qui veulent essayer de nous décrédibiliser. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi C'est de voir la manière dont ça a été traité. Médiatiquement, euh, les gens parlent du Président Malgache et de sa potion magique pour se foutre de lui. Parce que quand un Africain ou une peau sombre, un homme ou une femme à la peau sombre euh, décide de se débrouiller par lui-même, euh, L'impérialisme essaie toujours de détruire cela. C'est pour cela qu'on doit prendre nos responsabilités. On doit faire bloc, d'accord Mais faire bloc n'empêche pas le contrôle. Faire confiance n'empêche pas le contrôle. La prudence n'exclut pas le contrôle. Et donc, moi, je souhaite qu'il y ait des tests qui soient effectués et en nature sur ce médicament. Après quoi, quand ça se fera, l'ONG urgence panafricaniste, dès lors que ça sera autorisé par les dirigeants, parce qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes en tant qu'organisation, c'est interdit malheureusement, mais dès lors que ça sera possible, on commandera à grande échelle ce médicament et nous on le distribuera clairement et simplement auprès des familles les plus précarisées, on l'introduira dans les kits sanitaires que nous, distribuerons, que nous distribuons aux populations depuis un certain nombre de temps. Et pour ce qui est de, du symbole que sous-tend euh, la réaction de certains chefs d'État africains à la proposition du président malgache, moi je crois qu'on va dans la bonne voie. Tout le monde sait que j'ai euh, un regard extrêmement critique sur le terrain politique par rapport aux dirigeants africains, par rapport aux chefs d'État en ce début du XXIe siècle. Je fais partie de ceux qui pensent et des dévoilent, je pense, les plus audibles, qui estiment qu'ils ont démissionné par rapport à leur rôle et que tôt ou tard, ils devront rendre des comptes. Ça, je le dis aussi de manière très ferme. Mais quand il y a quelque chose de positif, il faut le dire. Moi, j'étais très ému et très touché de voir Macky Sall, avec qui je suis en opposition politique et en tension politique, c'est le cas de le dire, ou d'autres dirigeants, d'accord, d'autres responsables, ne serait-ce qu'à voir des discussions. J'ai même vu mon frère, euh, le président de RDC, Félix Tshisekedi, un, un frère et un ami que j'aime, même si j'ai des désaccords avec lui sur un certain nombre de points, euh, qui euh, lui aussi a discuté avec le président Malgache. Et j'ai senti tous ces dirigeants concernés par cette optique-là de pouvoir agir de manière solidaire en tant qu'Africain. Moi, je suis ému. Et quand Macky Sall, euh, l'apôtre des desserts français, veut maintenant se tourner vers un dessert malgache, je me dis que quelque part l'espoir est permis. Parce que le dessert africain a aussi une bonne saveur.